Alors, je ne sais pas si on est en direct déjà. Euh, je ne sais pas si Alicia, on est. A... Ah, ça y est, on est en direct. Alors, bonjour Luc, bienvenue, euh, bienvenue à cette rencontre. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous et tous qui nous écoutaient euh, ce matin. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le docteur Luc Julia. Alors, informaticien, ingénieur, franco-américain. Oh, yes. Né à Toulouse, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il est un des concepteurs de l'assistant vocal, très connu sous le nom de Siri. Alors, dit Siri, aujourd'hui je dirais dit Luc. Ancien vice-président chargé de l'innovation chez Samsung, il rejoint Renault en 2021. Il nous dira que ça, fait bien, ça va bientôt faire un an, en tant que directeur scientifique. En 2019, il recevra même la haute distinction de chevalier de la Légion d'honneur en France. Félicitations Luc il a accepté ce matin de venir échanger avec nous, non pas sur l'intelligence artificielle, mais sur le bonheur au travail et plus particulièrement d'essayer de répondre à cette question. Jusqu'où les entreprises doivent-elles aller pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs Luc, je te souhaite la bienvenue. Merci Philippe. Luc, si tu es d'accord, je te propose qu'on puisse se tutoyer et pendant notre rencontre qui va durer à peu près 45 minutes, on va se garder 30 minutes pour échanger ensemble sur différents sujets et on gardera les 15 dernières minutes pour répondre aux questions qui nous écoutent aujourd'hui et puis aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, puis voir un petit peu qu'est-ce qu'elles retiennent de, de cette rencontre. Alors moi, ma première grande question, Luc, c'est est-ce que tu es heureux au travail et qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever ben, Je suis plus qu'heureux au travail. Je ne sais même pas que je travaille en fait, donc ça va être pour ça. Euh, et, et du coup, ben, qu'est-ce qui me motive tous les matins, euh, c'est de, de de créer quelque chose qui va être utile à ce que j'appelle les vrais gens. Donc euh, depuis euh, depuis ma nuit des temps. Euh, J'essaye de créer des machins, euh, des services, des produits euh, qui vont, euh, vont d'abord être utiles pour moi <rire> et donc, du coup, qui je pense seront utiles pour les vrais gens euh, parce que je suis un vrai genre. Euh, et voilà, donc ce qui me motive, c'est ça c'est de, de. Alors, on, on dit inventer, des fois, on, on parle d'inventeur, donc euh, c'est d'inventer des machins. Voilà, c'est ça qui me motive. Je suis hyper excité. En fait, je suis un peu trop excité des fois. Est-ce qu'on peut être trop excité au travail bah des fois oui parce que ça euh, ça, ça implique euh, d'aller un peu dans tous les sens euh, d'être euh, un feu follet hein tu vois donc si euh, tu, tu veux faire plein de trucs euh, si tu veux tu veux donc des fois il faut il faut un peu calmer le jeu euh, et donc il faut que tu aies des gens avec toi qui te disent de temps en temps euh, attends calme d'armes hein, c'est bon on va, on va on va on va le faire mais euh, à un rythme euh, un peu humain euh, et, et donc euh, mais oui mais cette excitation c'est aussi le, le carburant euh, de, de de faire ces choses donc euh, donc je, moi perso je pense pas qu'on puisse trop être trop, trop, trop excité des fois certains de mes collaborateurs pensent que je suis un peu trop excité mais en même temps quand on est une des sommités dans l'intelligence artificielle les gens qui collaborent avec toi ils attendent aussi que tu sois le moteur quoi, Ouais, bah ça tombe plutôt mal s'ils attendent ça, parce que moi j'attends qu'il soit le moteur aussi. Donc, euh, euh, je pense que et, et je pense c'est ça aussi qui fait euh, une relation de travail saine, hein, c'est que euh, ben, on, on se, euh, on s'alimente les uns les autres. Euh, et, et donc euh, moi je considère pas que c'est moi que ce soit moi le moteur. Hein, je considère que c'est nous le moteur. C'est parce qu'on travaille bien ensemble que euh, qu'on va qu'on va faire des trucs extraordinaires. Euh, J'ai toujours considéré que une équipe et surtout une équipe multidisciplinaire, euh, c'est une équipe qui marche. La multidisciplinarité pour moi, c'est le truc certainement le plus important au travail. Si j'avais que des gens comme moi, ce serait pas tellement intéressant. Euh, et, et, et donc, euh, j'admire et je respecte et je loue et je, enfin, je vénère euh, tout ce qui est différent de moi. Euh, parce que parce que ça m'apporte euh, ces choses que je comprends pas euh, et qui euh, et qui font que c'est quand qu'on crée des trucs en complémentarité euh, qui deviennent magiques, parce que euh, euh, on parle souvent d'innovation et j'ai bon j'ai fait je suis un innovateur hein, donc chercheur innovateur trouveur euh, découvreur euh, euh, bon, euh, inventeur mais euh, bah, tout ça en fait euh, pour innover euh, il faut casser les règles et le problème, c'est que euh, quand tu restes dans ton domaine, euh, bah, tu peux pas casser les règles parce que tu le connais trop bien, ton domaine. Tu vois, tu vas plus profond dans ce domaine, mais tu, tu tu peux pas vraiment sortir de ce carcan dans lequel tu t'es toi-même mis. Donc, euh, dès que tu commences à parler à des gens qui font des choses différentes, euh, qui sont différents, qui voient les choses avec un prisme différent, et ça, c'est vachement intéressant et c'est là que c'est rigolo. Ok, et toi qui, qui as quand même travaillé pour des grandes, grandes, grandes entreprises, on ne va pas se mentir. Hein. Quand on a eu un rôle comme tu as eu dans le groupe Samsung, aujourd'hui chez Renault, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as envie ou tu choisis telle ou telle entreprise Sur quoi tu te bases pour dire je vais plutôt travailler dans cette organisation-là -ce je, je me base sur les projets potentiels, donc les choses à faire. Donc, des visions de choses. Donc, on peut parler de Samsung, on peut parler de Renault, on peut parler d'HP, on peut parler d'Apple. Donc, c'est des visions de, de projets potentiels. Et puis, c'est les gens. Comme j'ai dit juste avant, les gens, pour moi, c'est le truc le plus important, non seulement pour les produits qu'on va développer, les services qu'on va développer, donc les, les, les cibles, donc ça, c'est bien, et les gens avec qui on travaille. Donc, comme j'ai dit, qui sont ces gens qui, qui, font, bah, qui, qui font la, la moelle euh, de, de de ce que de ce qu'on qu fabrique donc euh, donc par exemple bah, si on prend l'exemple de Renault euh, moi j'ai jamais travaillé en France avant hein, c'est la première fois que je prends un, un poste en France j'ai toujours travaillé dans la Silicon comme depuis 30 ans euh, si il y a un an euh, j'ai décidé de rejoindre Renault c'était deux raisons une raison un peu euh, on va dire, bah, à mon âge, euh, je veux un peu rendre quelque chose à la France. Je suis français, mais je n'ai jamais travaillé en France. Donc, euh, un peu grandiose la vision de dire, je veux rendre quelque chose à la France. Donc, essayer d'amener mon expertise, l'expertise que j'ai acquise pendant des années euh, dans la vallée, dans la Silicon Valley, euh, euh, donc euh, amener un peu de ça euh, à une entreprise française. Donc, je savais un peu que je voulais euh, plutôt vers une entreprise française. Et puis après, c'est une rencontre. Alors, en l'occurrence, c'est la rencontre avec le CEO, avec le, le PDG de, de Renault, Luca Demeo, euh, ce, cette rencontre qui a été euh, un peu, c'est pendant la pandémie, tu vois, une rencontre un peu, euh, un, un peu comment, euh, euh, pas officielle, dans une sorte de backroom, tu vois. Enfin bon, on, on se rencontrait, euh, c'était interdit, euh, à la limite. Et en même temps, bon, on a commencé à refaire le monde, là, tous les deux, on a parlé, c'était vraiment le match entre deux, euh, deux, deux hommes, une vision que lui a pour euh, reconstruire Renault, qui se trouvait dans une position un peu inconfortable. Et puis, euh, et puis moi, la vision vision que j'ai d'une de ce qu'est la voiture de demain, de comment on fabrique la voiture de demain, de comment euh, on, on la conçoit. Euh, donc, euh, donc voilà, en, bah, cette discussion-là, qui a duré qu'une heure, une heure et demie euh, au départ, euh, ça a été le déclic de, de dire, bah, c'est avec une boîte comme ça que je travaille travailler, c'est avec une personne comme ça que je travailler. OK, donc là, je comprends pour toi. Et, et selon toi, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les collaborateurs à devenir des ambassadeurs d'une organisation ouais. Je pense que c'est euh, l'excitation, c'est pas vraiment ce qu'on dit en français, l'excitement en anglais, donc je sais pas comment on dit en français, mais, euh, mais l'excitation du projet, vraiment, le fait de, bah, comme tu disais tout à l'heure, d'être, de, de, de, euh, d'avoir ce feu qui fait que tu as envie d'aller euh, tous les matins euh, au bureau pour travailler sur ce projet sur lequel tu étais euh, en train de, de travailler, et tu vois euh, se développer petit à petit, et ça fait, euh, ça devient, le projet lui-même devient l'ambassadeur de la marque, et tu Devient l'ambassadeur de la marque à travers ce projet-là. Donc, euh, c'est donc cette, euh, cette excitation qu'il faut entretenir euh, et ce n'est pas toujours facile. Hein, et et c'est pour ça qu'il faut souvent, et ce que j'essaie de faire moi aussi avec mes équipes, c'est pour entretenir cette excitation, euh, il faut des fois un peu euh, changer. Euh, regarder d'une façon différente le projet et, et les faire évoluer aussi dans, dans ce qu'ils font pour pas qu'ils rentrent dans une routine qui est pas tellement intéressante donc il faut faire attention à la routine mais encore ça dépend aussi des gens il y a des gens qui se complaisent un peu dans cette routine mais quand ils s'y complaisent trop il faut faire attention aussi mais ça c'est un autre problème mais en tout cas euh, voilà c'est tu, tu deviens euh, si tu veux ambassadeur de la marque et tu deviens euh, ambassadeur de ton métier euh, quand tu, tu fais des choses que tu trouves extraordinaires. Quand tu, quand tu parles comme je parle en ce moment, tu es juste excité, tu, vois, tu sens l'excitation dans ta voix euh, quand, tu, quand tu parles de ce que tu fais. Alors question, est-ce que tu, les, les gens, tu penses que des fois, on, on les fait pas assez rêver dans les entreprises Est-ce qu'on manque de, de rêves un peu Ouais, enfin, je sais pas si c'est du rêve, pas forcément les faire rêver, parce qu'il faut quand même leur faire faire des trucs concrets de temps en temps aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de pas de pas mettre la barre trop haute en disant on va faire une voiture volante, tu vois, parce que là, bon, c'est à un bout d'un moment, on va peut-être être excité au début, mais on se rend compte que c'est compliqué. Donc il faut quand même mettre des étapes qui sont des étapes qu'on puisse franchir, qu'on puisse accéder et petit à petit, à chaque fois dire ouais, on a fait ça et puis donc continuer et toujours faire toujours plus, ça c'est bien. Euh, mais, euh, mais, mais bon, il faut, il faut quand même faire attention de pas donner des, des trucs qui soient inatteignables, des objectifs qui soient inatteignables. Euh, mais bon, euh, par contre, moi, ce que j'aime bien, et, et donc là, c'est un peu bizarre des fois quand, quand je dis ça, mais ce que j'aime bien, c'est mettre quand même des, des buts qui sont qui ont l'air compliqués euh, pour les gens. C'est-à-dire que ce que j'appelle le management par l'inconfort. Euh, oui, Parle-nous de ça, oui. Euh, oui. Où je où je mets. Euh, je les mets dans une position qui leur semble inconfortable au départ parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Un exemple, c'est, je vais avoir un ergonome, d'accord, donc qui est spécialisé en ergonomie et puis je vais lui dire de commencer à regarder quelque chose en biologie, d'accord, qui n'a strictement rien à voir avec son, son domaine mais, mais avoir son regard d'ergonome sur ce domaine qu'il n'a jamais vu avant et discuter avec les gens du domaine et, et avoir ce, cette confrontation en quelque sorte, hein. donc euh, avoir cette personne dans cette position inconfortable qui va voir avec son prisme euh, cette nouvelle, ce nouveau domaine. Cette discussion elle-même amène potentiellement euh, bah, de l'innovation, parce que c'est encore une fois je casse les règles parce que je regarde pas avec les avec les yeux que je, avec lesquels je regardais si j'étais dans le domaine. Et en même temps, ça amène à cette personne une nouvelle, une fraîcheur. Et, et cette personne se dit ah eh ben, en fait. Je suis capable de faire de la biologie. Et donc, c'est quelque chose qu'ils n'avaient qui peut-être pas en eux et qu'ils n'avaient peut-être pas réalisé et qui devient euh, bah, intéressant. Et donc, ce management même, par l'inconfort, euh, ça donne en fait des gens qui se retrouvent euh, beaucoup plus confiants dans leur capacité et, et qui, qui sont capables de, de faire des choses bah, qu'ils ne pensaient jamais avoir pu faire. Euh, et, et ça c'est comme ça que je, je vois ouais, les gens grandir autour de moi dans, dans les différentes équipes et ce que j'adore et la preuve que cet inconfort n'est pas vraiment inconfortable c'est que beaucoup beaucoup de gens qui travaillent avec moi depuis 30 ans essayent ou veulent travailler avec moi aujourd'hui d'accord donc, euh, donc ils, ils, ils viennent et ils me suivent souvent dans les diverses aventures dans lesquelles je vais en fait, comme tu dis, c'est de l'inconfort, mais bienveillant quand même. Ah, c'est très bienveillant, évidemment. Je ne suis pas là pour les mettre euh, quand même en, en position d'échec. Euh, le but du jeu, c'est que je sais très bien euh, que je ne vais pas pouvoir demander tout à n'importe qui. D'accord mais, euh, mais quand je fais ce, il ce... y a divers niveaux d'inconfort. Hein, et puis, comme tu dis, il faut mettre des guillemets à inconfort hein, quand même. Ouais. Mais, mais dans ces divers niveaux, tu sais très bien que quelque part, ils ont la capacité de le faire. Et donc, euh, donc tu les tu, tu les révèles. C'est juste un, une façon d'être un révélateur pour ces personnes-là. Et puis, si tu veux, bon, je, je, je sais même pas si je peux citer un cas où ça n'a pas marché. Parce que même... Si euh, ben, finalement, ben, ça se passe pas très bien parce qu'ils sont vraiment inconfortables et puis ils sont vraiment pas capables de, de, de, de réaliser qu'il qu y a des choses à faire dans ce machin-là, ben, au moins juste le fait d'avoir essayé pendant quelque temps, juste cette petite position euh, où on a changé les choses routinières, ben, ça, ça a fait du bien euh, dans tous les cas. C'est comme si avaient fait un petit, euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, une petite période de, de, de vacances euh, par rapport à, à leur boulot normal. Puis, alors là, c'est sûr que tu m'ouvres la porte parce qu'un expert comme toi en intelligence artificielle, le voir, tout l'intérêt que tu portes au côté humain, pourquoi Parce qu'on pourrait tenter de dire bah, c'est un expert en, en intelligence artificielle, il n'a plus besoin de l'humain. Mmh. Ouais. Ben c'est là où, où justement j'essaie de faire comprendre aux gens que la machine euh, n'est qu'un outil, la machine, déjà on la fabrique, hein, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, euh, les Elon Musk euh, et autres, Laurent Alexandre en France, euh, je, veux dire, je veux dire, la, la, la machine, euh, on la crée et on la contrôle. Alors, plus ou moins bien, mais on la contrôle. Donc ça veut dire que si on ne veut plus la contrôler, c'est notre faute. Quelque part. donc euh, j'aime bien en fait toutes les innovations toutes les machines, toutes ces intelligences artificielles ces robots, c'est tout ce que tu veux donc ce sont que des outils et j'aime bien les comparer à un marteau à la fin, parce que le marteau pour moi est l'outil ultime l'outil ultime qui, qui montre deux facettes euh, la facette euh, qui marche à bon escient, où ça plante bien les clous bien mieux que mon poing, tu vois, donc ça fait pas mal ça fait bien son job, et puis la facette où je peux utiliser à mauvais escient je peux utiliser le marteau pour taper sur ta tête et ça c'est pas bien et, mais c'est la société, c'est nous qui décidons comment on utilise cet outil. Et on décide d'autant plus comment utiliser cet outil qu'il euh, y a un manche, et le manche, c'est nous qui le tenons. Donc, c'est <rire> nous qui décidons. Donc, euh, c'est donc très, très important de comprendre que toutes ces machines qu'on crée, on les crée pour nous, on les crée par nous, et, euh, et à la fin, bah, euh, on les utilise comme on veut. Et euh, bah, on peut faire des erreurs, mais euh, l'humain est essentiel dans l'utilisation de toutes ces machines, parce que sans l'humain, elles ne sont strictement rien. Les machines ne font rien toutes seules. Ah, bon, en tout cas, c'est rassurant d'imaginer, parce que hein, je pense que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus. On... Puis pour ceux qui sont pas dedans, ça, ça peut faire peur, parce que de dire, ben non, ça nous échappe. Mais euh, c est, c est un... je trouve que c'est rassurant de voir qu'un expert comme toi dit, mais non, mais l'humain restera quand même au centre de tout ça. Et si ça veut nous échapper, c'est parce qu'on voudra bien que ça nous échappe. Exactement. Il y, y a un film, tu sais, des années euh, 2003, un film un peu idiot, qui s'appelle d'ailleurs « Idiocratie », euh, euh, qui est un film euh, complètement idiot, mais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne dure qu'une heure cinq, donc euh, ce n'est pas trop pour difficile. Et, et ce film, « Idiocratie », il montre justement que euh, les choses peut, peuvent échapper aux vrais gens, mais c'est un manque d'éducation, en fait. Mais on se rend compte quand même que ça n'a pas échappé à tout le monde. Il y a une couche au-dessus, qui est une couche de dictateurs, en gros, qui eux maîtrisent ces technologie et mettent sous leur joue, grâce aux technologies, mettent sous leur joue des gens sans les éduquer sur ces technologies. Donc le mot, le maître mot de tout ça, c'est en fait l'éducation. C'est si ça peut pas nous échapper si on reste éduqué. Puis d'ailleurs, hein, je pense que tu as écrit un, un best-seller hein, sur l'intelligence artificielle n'existe pas. D'ailleurs, ce, ce qui est quand même assez incroyable, parce que quand on travaille à temps plein depuis des années dans ce métier-là et qu'on écrit ça, c'était quoi le message que tu voulais faire passer par rapport à ça le message c'était justement de dire que c'est pas on n'est pas dans un film c'est pas Hollywood tu vois donc euh, l'intelligence artificielle c'est pas quelque chose qui est euh, intangible et qui est euh, cette science-fiction euh, qu'on peut voir à Hollywood donc euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, c'est tout à fait tangible tout à fait euh, quelque chose qu'on comprend euh, euh, qu'on est capable de, de maîtriser, et, euh, mais qui est complètement diverse. Il n'y a pas une intelligence artificielle générique qui est cet être, euh, être euh, au-dessus de nous, mais il y a plein d'intelligence artificielle, comme il y a plein d'outils différents, qui font des choses très spécifiques et qui sont meilleurs que nous dans chacun de ces domaines, mais c'est la définition même de l'outil. Le marteau, il est meilleur que moi pour planter le clou. Alors Luc, là actuellement, dans beaucoup de pays, on vit une pénurie de main-d'oeuvre. Au Québec, on en vit une. En France, dans certains métiers, on en vit une. J'imagine qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Euh, donc, qui dit pénurie de main d'œuvre, dit surenchère, dit attraction. Euh, puis, j'imagine que quand on est un expert comme toi, on doit être sollicité quand même de façon directe ou indirecte par plein de grandes organisations. Quelles sont les propositions les plus indécentes que tu aies pu voir de, dans l'objectif d'attirer des candidats Et peut-être toi aussi, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce ouais. que tu vois de, de plus fou aujourd'hui Parce qu'il n'y a plus de limite, j'ai l'impression. Il n'y a, a plus de limite. Dans la Silicon Valley en particulier, on aime bien ce qu'on appelle les « perks ». Tu vois, donc les perks, c'est les petits trucs. Alors, ça a commencé dans les années 80, enfin, fin des années 90, 2000. Euh, C'était euh, Google qui attirait les gens avec les repas gratuits, euh, les machins. Bon, ça, on a, on a vu toutes ces perks-là se développer. Euh, les gardes d'enfants, euh, euh, faire ta, ta lessive euh, sur place. Tu prends ta ton linge le matin, c'est plier et repasser le soir, euh, laver et repasser le soir. bon Bref, donc, toutes ces perks-là, il y en a de plus en plus. Euh, euh, alors, les plus incroyables que j'ai jamais vu euh, bon, récemment, parce que comme tu dis, bon, quelques sollicitations. Donc, il euh, y, y a des gens qui m'avaient proposé récemment de dire, bah, en même temps que ton job, là, on te propose... Euh, les toutes les semaines tu peux aller dans un grand restaurant euh, avec ta famille euh, même ta famille peut y aller sans toi et euh, jusqu'à 1000 dollars de grands restaurants par euh, par semaine pour euh, pour toi donc pour pour m'attirer tu vois donc bah, les grands restaurants c'est bien mais c'est pas forcément ce qui m'attire mais euh, mais bon après il y a des perks comme euh, euh, qu'est-ce que j'ai eu de, de rigolo oui un truc ils ont appelé experiential travel donc c'était quoi experiential travel c'était de dire ben euh, tous les ans, deux fois par an, euh, on t'envoie avec ta famille euh, pendant un mois dans un endroit incroyable, euh, tout frais payé, machin, tout ça, pour que tu passes des vacances, machin. Donc, il euh, y a une escalade des perks euh, qui, sont, euh, qui sont assez rigolotes. Euh, maintenant, euh, la vérité, c'est que bah, c'est vrai que dans la Silicon Valley en particulier, il y a des standards. Hein, tu ne peux plus euh, ne plus proposer euh, de ne pas avoir un, ta recharge de ta voiture électrique, euh, ta, ton, ton repas gratuit, comme je disais matin, midi et soir. Euh, enfin bon, euh, Donc ça, ça, c'est euh, du, du classique. Euh, bon. et, et donc, en fait, parce que bon, je comprends qu'il y a une pénurie, je pense qu'il faut attirer les meilleurs talents. Mais ça amène quoi, tout ça, derrière, au final Est-ce que les gens sont plus heureux Moi, si je me place dans la peau d'un jeune ingénieur, tu vois, euh, si je sors de l'école et qu'on me propose de me nourrir matin, midi et soir, et si on me propose de faire mon, mon linge, de nettoyer mon linge tu vois, deux ou trois fois par semaine, je veux dire que bon, c'est quelque chose qui est assez haut dans, mon, euh, dans mes desiderata. <rire> Euh, mais, euh, mais après je pense que plus tu évolues et plus tu comprends euh, ce qui, que ce qui est important c'est quand même le travail lui-même le projet lui-même c'est vrai que euh, l'excitation euh, l'excitement dont je parlais tout à l'heure il devrait être plus placé au niveau euh, de la perspective du projet euh, qu'au niveau de ces euh, euh, perks bassement matériels alors justement demain là on est, on est dans l'hypothèse hein, hein, demain il y a une start-up qui te propose de venir travailler pour elle. Alors, je sais que tu viens de rentrer chez Renault et je ne vais, je veux vais, je vais pas te débaucher de chez Renault. Mais admettons, il y a une start -up, une jeune start-up qui démarre, qui a envie de t'avoir dans son équipe. Malheureusement, bon, elle n'a pas les moyens encore de te payer au salaire que tu mérites. Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour avoir sa chance, pour avoir la chance d'avoir Luc-Julien dans son équipe ben, C'est ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que c'est la vision d'un projet incroyable et surtout... Euh, un truc où il est évident que je puisse collaborer, que grâce à mes euh, capacités, grâce à ce que je sais faire, j'amène quelque chose qui va être, alors je ne dis pas que je vais prendre tout le projet sur moi et que ça va être moi qui au milieu et que je dois avoir toute l'attention, C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que mes capacités, ce que je suis capable de faire, ça va évidemment, d'une manière tellement évidente, apporter quelque chose au projet qu'il y a aucun débat, que c'est obligé que je, sois, que, je sois, que je fasse partie du truc et que je sois obligé de venir pour les aider. Bon, donc euh, message aux au jeunes qui démarrent une start-up, tout est possible avec Luc. Mais tu euh... sais, c'est d'autant plus possible que c'est ce que je fais en fait tout le temps, euh, parce que tout à fait récemment, en fait, juste avant de rejoindre Renault, en fait, j'ai ai aidé à créer une start-up qui avait une idée et sur laquelle je pensais pouvoir aussi amener quelque chose et on l'a finalement créé ensemble. Donc euh, c'est donc, donc possible. Ah, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de, de voir qu'il y des gens qu'on pense inaccessibles et euh, qui, qui puissent se rapprocher. En tout cas, je, je, je trouve ça vraiment bien. Bon, depuis le début de la COVID, euh, on sait que le monde a tra... du travail a changé. On sait aussi que le télétravail s'est installé. D'ailleurs, moi, je dis toujours merci à la COVID parce que sans cette COVID-là, euh, je pense qu'il y a plein de chats d'entreprise qui seraient encore à nier que le télétravail peut être super efficace. Mais bon, là, ça nous a été imposé. Puis moralité aujourd'hui, c'est que même si on pense que la COVID, en tout cas, on espère que ça se termine. Euh, globalement, la plupart des collaborateurs qu à qui on a poussé le fait, et ben pas tous, mais une grande partie de télétravaillés, aujourd'hui, ils ne veulent plus revenir en entreprise à temps plein. Ça, c'est clair. Comment ça se passe pour toi par rapport à ton équipe parce que là tu es aux États-Unis, ton employeur est en France, les gens avec qui tu collabores, ils sont où dans le monde et comment ça se passe ça Alors comment ça se passe aujourd'hui chez Renault essentiellement ils sont ils sont en France mais ils peuvent être n'importe où en fait dans le monde mais la vérité c'est que dans, dans mon domaine, hein, qui est le software, hein, donc euh, dans le domaine du logiciel, euh, j'ai toujours eu la chance depuis euh, maintenant plus de 10 ans, enfin oui, même presque 20 ans, euh, de travailler avec des équipes euh, non seulement multidisciplinaires, comme je disais, mais aussi euh, multiculturelles, dans le sens où elles étaient basées dans plein d'endroits différents. Même dans mes start-up, j'avais des gens dans les années 2000, j'avais des gens aux États-Unis, évidemment, là où j'étais, mais aussi en Inde, en France, etc. Et puis chez HP, Apple, Samsung, j'ai toujours eu des équipes aussi distribuées. Et, et donc, du coup, la distribution de ces équipes a obligé à mettre en place des outils alors c'était des outils de collaboration les wikis, les machins enfin tout ce qu'on peut imaginer pour les collaborations purement textuelles on va dire, et aussi évidemment petit à petit on a mis en place, bah, à l'époque c'était Skype et puis après ça s'est transformé en, en divers outils et, divers et variés, mais donc depuis maintenant je dirais pour moi plus de 15 ans euh, je travaille de toute façon en dématérialisé, alors oui on avait des, des, des, des bureaux mais euh, on avait, comme on avait ces équipes qui étaient à l'étranger ou qui étaient dans divers états euh, euh, ailleurs, euh, on a toujours fait ces collaborations, non seulement avec ces outils dont, dont je parlais, mais aussi avec les, les vidéoconférences. Et, et donc, du coup, franchement, le 7 mars 2020, euh, quand j'ai dit à mes équipes, euh, ben les gars, on ne va plus au bureau. Ils ont tous dit, mais euh, là, non, on n'allait pas au bureau. Donc, euh, donc euh, parce que quand on allait au bureau, c'était vraiment pour aller au bureau de l'autre qui était à 6000 km. Euh, donc, ça n'a pas changé grand-chose euh, pour nous. Euh, donc, c'est important d'avoir les bons outils en place. Nous, on a eu la chance de mettre ça en place dans mes diverses fonctions euh, pendant plusieurs. Enfin, deux décennies presque donc, euh, donc, donc voilà donc pour moi franchement rien n'a changé euh, mais je comprends que il y a des métiers c'est compliqué hein. Là aujourd'hui chez Renault si je disais aux gars qui montent les bagnoles en travail en télétravail ça va <rire> être compliqué D'accord. Donc ça, ça, ça va être difficile. Un jour, je, ça m'a fait penser à une blague qui, euh, qui a été faite par un pilote d'avion. Euh, il fait son annonce au départ et dit euh, "Bonjour messieurs dames, aujourd'hui je suis en télétravail, mais nous allons partir pour Los Angeles." <rire> donc, euh, donc bon, il y, y a des choses qui sont un peu plus compliquées que d'autres, euh, mais euh, mais en tout cas, euh, bon, dans les domaines, dans, dans beaucoup de domaines, le tertiaire en général, euh, c'est tout à fait possible et c'est toujours agréable de, de, de se rencontrer, mais si tu veux, euh, on, on faisait plus ça nous-mêmes au départ dans nos boîtes euh, pour aller boire un coup le soir euh, qu'autre qu chose. C'était plus social euh, que du travail. Exact. Puis tu sais, tu, tu, tu me fais penser là quand tu parles du, du, du pilote, mais euh, pilote d'avion, mais. Euh il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, il y a une petite dizaine d'années, euh, la chirurgie a permis ça, c'est-à-dire qu'il y avait un chirurgien qui était basé aux États-Unis et le patient était opéré en France et tout s'est fait à distance. Bon, bien sûr, à l'époque, il y avait quelques chirurgiens qui étaient dans la salle au cas où la connexion Internet bug, parce que ce n'est pas facile de dire au patient, bah, revenez demain, la connexion n'est pas bonne. Mais euh, c'était une opération, je, je crois, du cœur et, et ça s'était fait à distance. Donc c est, c est... Même le, le côté, on va dire, qui paraîtrait comme impossible devient quand même possible, quoi. Il ben, y, y, y a des choses qui sont en, en, en télétravail, en téléopération, euh, tout à fait possible. Bon, il y a des trucs plus compliqués, comme vous êtes. Je pense qu'encore le bon, travail dans les usines, bien qu'il y ait les robots, ces fameux cobots dont ouais. on parle de plus en plus maintenant, parce qu'encore une fois, on se rend compte que les machines ne travaillent pas toutes seules. Donc, euh, donc les cobots euh, ont besoin des gens euh, pour opérer, mais on se rend compte aussi que ce n'est pas la peine qu'ils soient juste à côté. Euh, ouais. Donc, cette téléopération est, est complètement possible. Euh, euh, envisageable Alors, question que j'ai envie de te poser qu'est-ce qu'est-ce que tu partagerais à des chefs d'entreprise qui nous écoutent là, qui ce matin, qui sont avec nous, des gestionnaires, pour euh, les aider à attirer et surtout à fidéliser leurs collaborateurs. C'est quoi pour toi qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ben encore une fois, il faut il faut avoir. Alors ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend de ce que c'est, mais enfin quelque part, il faut toujours euh, euh, agir en comme si c'en était les startups, quelque part. D'accord? Parce que la startup a une, a, a une, comment, une attirance pour les gens, euh, dans le sens où c'est ces petits projets où je peux vraiment avoir de l'impact. D'accord? Donc, on peut, c'est ça qu'on pense quand on pense en une startup. Donc, quel que soit le milieu euh, où tu sois, même si tu es dans une grosse boîte, si tu fais des projets en mode startup, tu vas pouvoir attirer des gens qui vont être excités sur, euh, euh, sur cette euh, sur ce potentiel d'impact et, et donc euh, donc voilà c'est c'est ce que je ferais moi je, il faut donner une certaine vision hein, parce que si tu donnes un machin que tout le monde a fait mille fois tu vois euh, bon là, là ça va être compliqué d'attirer des gens mais euh, donc il faut que tu aies une vision d'un truc qui est qui soit excitant une équipe où tu fais rencontrer donc les gens qui qui soient qui soient emblématiques de, de l'équipe qui va travailler des petites équipes, si possible, parce qu'encore une fois, pour avoir de l'impact, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'impact dans une équipe de 10 personnes que dans une équipe de mille. Euh, et, et puis, et puis voilà. Donc, projet, définition, montrer responsabilisation de la personne, montrer que tu vas, tu, tu vas avoir cet impact parce que tu es responsable d'un morceau. Tu n'es pas juste un pion. Tu es vraiment un élément maître de ce, de ce truc-là. Et ça, ça met les gens en confiance. Ça met les gens en situation de, de réussite ou d'échec mais euh, ça leur donne toutes les clés pour pouvoir euh, pour pouvoir s'épanouir complètement dans ce travail et donner se donner à fond et, et, et donner des choses qu'ils pensaient même pas eux peut être pouvoir donner. C'est marrant parce qu'on a à peu près la même vision sur ce qu'on appelle les, les petites équipes. Moi, je, souvent, quand j'accompagne les entreprises en transformation organisationnelle, je leur dis toujours, créer des comités éphémères. Il faut qu'à un moment, ça n'existe plus. On est là pour travailler, ça dure un mois, deux mois, trois mois, et après, on se dissout. On, on va se recréer peut-être pour autre chose. Et je pense que toi, c'est un peu la même approche que tu as. Hein. C'est le côté, euh, ouais, arrêtons plus, ça dure. Voilà, j'aime bien les SWAT Teams. Alors, les SWAT Teams ça a une bonne et une mauvaise nouvelle, hein. une bonne et une mauvaise connotation, c'est-à-dire qu'ils font des trucs quand même un peu difficiles. Hein. Mais euh, tu fais ces trucs difficiles, c'est dans un temps limité, euh, et, euh, et donc avec des gens aussi différents, des spécialités différentes. Hein. Je reviens toujours sur, le même, sur la même chose. Donc, la SWAT Team, tu as, as des, des gens qui sont, qui, sont, qui sont différents. Et donc, euh, voilà, tu, tu, tu vas faire quelque chose après ce quelque chose bah, il faut que ça ait une vie quand même. Donc il faut euh, quand, quand, quand ça doit être mis en production, quand ça va bon, ça va mettre longtemps. C'est pas forcément les mêmes gens euh, qui sont qui sont là, mais mais il y a des gens qui aiment bien aussi suivre leurs produits et puis euh, et donc ils vont peut-être rester un an, deux ans là, donc des temps beaucoup plus longs euh, pour euh, pour que ce produit soit euh, euh, arrive à maturité et, et arrive sur le marché. Donc euh, donc mais, mais effectivement au début des projets. Euh, c'est vrai que cette émulation, cette, ce, ce, ce moment où on crée, où on, où on réfléchit, où on change aussi. Hein, parce que euh, ce qui est bien aussi dans le, dans le début d'un projet ou d'une dans, dans idée, c'est que oui, on avait une vision. Mais enfin, jamais moi, dans mes startups en, en l'occurrence, euh, jamais euh, l'idée initiale a été le produit final. <rire> D'accord Donc, il euh, y a, a euh, ces euh, tournants qu'on prend. Euh, ils sont, euh, des fois, ils amènent des changements d'équipe aussi euh, et, et des changements de compétences Donc, euh, donc oui, ces euh, équipes éphémères dont tu parles C'est hyper important, en particulier donc, au, début, euh, au début de projet Toi qui es très visionnaire Comment tu vois le monde du travail de demain bah, je, suis, je suis très visionnaire, je ne suis pas sûr euh, et surtout pas sur des sur des choses philosophiques ou sur des ou sur des des, des grandes tendances de la société euh, moi je suis plus je m'intéresse à des comme je disais tout à l'heure à des produits pour les vrais gens tu vois donc je suis quand même assez terre à terre euh, donc du coup euh, cette question là c'est une question quand même euh, de société et philosophique euh, donc j'ai un peu de mal à, à y répondre euh, maintenant je suis persuadé euh, que euh, l'humain sera toujours au centre euh, du travail. Parce que quelque part, euh, comme je disais tout à l'heure, sur les outils, hein, sur l'intelligence artificielle et sur, sur la technologie en général, c'est nous qui décidons où on veut aller et comment on veut le faire. Donc, euh, donc je ne sais pas euh, comment sera la société du travail dans, dans 10 ans, 20 ans. Euh, ce que je crois et je pense que l'humain sera bien au mieux. Ouais, tant mieux, c'est rassurant. Tes équipes, les gens avec qui tu collabores, selon toi, c'est quoi les compétences les plus importantes que doivent avoir les collaborateurs, les employés pour performer dans une organisation Alors dans, dans mes organisations, euh, la compétence essentielle, c'est l'ouverture d'esprit. Euh, parce que quand je parlais de, de multidisciplinarité tout à l'heure, il faut accepter l'autre. Et donc déjà, il faut accepter qu'un autre puisse pas forcément critiquer, ou alors critiquer dans le bon sens du terme, dans le sens où euh, on critique euh, positivement et négativement les choses qui sont faites par des spécialistes. C'est-à-dire que quand tu as un non-spécialiste qui arrive qui va te dire naïvement quelque chose, ah, c'est peut-être pas forcément naïf. D'accord Et donc, du coup, euh, donc ces choses-là, euh, toi, as, quand tu es un grand spécialiste, que tu te prends un peu, tu vois, euh, un peu pour euh, le maître du monde, tu vois euh, te dis, bon, lui, c'est de la merde, je ne vais même pas écouter ce qu'il dit, ce n'est pas la bonne attitude pour moi. Tu vois la bonne attitude, c'est de dire, wow, euh, bon, je trouve ça un peu naïf, je trouve ça un peu con-con, mais il hein, y a peut-être quelque chose quand même. Tu vois Et donc, cette ouverture d'esprit, cette capacité à écouter, euh, c'est pour moi essentiel. Alors évidemment, je veux que les mecs, ils soient bardés de diplômes qu'ils aient fait plein de trucs, qu'ils soient géniaux, etc. Oui, ouais. Bon, ça, ça, évidemment, je veux ça. Mais je veux surtout... Qui soit euh, euh, ouvert et euh, réceptif, et, et puis finalement, ben, sympa. quoi Ouais, ouais c'est ça, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps avec eux. Hein. Voilà. Puis euh, toi, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence émotionnelle, c'est quoi pour toi la, la, la force de ça dans une organisation, une équipe ben C'est le gentil dont je viens de parler juste avant. Ouais. d'accord C'est juste euh, être sympa avec les autres, c'est pas tu vois, c'est... Oui, tu entends, on peut s'énerver, on peut être un peu tu vois, à fleur de peau sur un truc parce qu'on a des deadlines, des trucs, des machins comme ça mais euh, mais quelque part, bon, on est là pour bosser ensemble euh, on est là pour essayer, on a un objectif commun a priori, on n'est pas là pour se foutre des bâtons dans les roues surtout quand on, a, quand on est dans ces petites équipes dont on parlait avant mm -hmm. euh, et, et donc euh, l'intelligence émotionnelle c'est de se rendre compte que de se mettre dans les chaussures de l'autre euh, et de se rendre compte que temps en temps, oui, on dit des bêtises, on fait des bêtises, ça, ça arrive, et, et ben, on va essayer de collectivement les rattraper euh, au lieu de, de foutre la tête sous l'eau encore plus de celui qui, est, qui a fait cette petite bêtise. Eh, parfait. Alors Luc, on, je demandais à Alicia, parce qu'Alicia gérait un peu notre, euh, notre, euh, notre temps et surtout les questions du public, alors savoir s'il y avait des, des questions qui allaient arriver. Alors, euh, je ne sais pas si Alicia… Alors, question, euh, pouvez-vous comparer les pratiques d'attraction de talent chez Renault par rapport aux États-Unis euh, Je ne peux pas vraiment comparer pour les raison c'est que Renault étant euh, dans les difficultés dans, dans lesquelles euh, l'entreprise était quand je suis arrivé, et puis aujourd'hui à cause de la Russie, mais bon, on peut, on peut, on ne va pas parler de ah, ça spécifiquement. Il cool. n'y euh, a, a, a pas vraiment de politique d'attraction. Euh, aujourd'hui, ça connaissait pas d'embaucher des gens. Euh, on a un vivier extraordinaire en interne, donc on essaye plutôt de repérer en interne comment faire en sorte de d'utiliser de, ce vivier. Donc on n'a pas d'attraction, on n'a pas de politique d'attraction aujourd'hui, d'accord. Euh, aux États-Unis, comme j'ai décrit tout à l'heure, euh, il y a c'est enfin c'est pas les États-Unis, c'est vraiment la Silicon Valley, parce que je pense que la Silicon Valley est quand même très très particulière, euh, même par rapport au reste du de, de, des États-Unis et de l'Amérique. Mais euh, mais bref. Euh, les, les méthodes de, de, de la Valley sont un peu débiles hein, à la limite, hein, parce qu'il y a quand même des, des, des trucs qui sont du grand n'importe quoi. Un autre perk dont, dont, dont je peux parler là tout de suite, c'était un, une boîte qui attirait les gens en disant on vous donne trois semaines de vacances, qui est beaucoup hein, évidemment aux oui, États-Unis, ouais. on vous donne trois semaines de vacances pour aller adopter un chien. Hein oui, oui, oui <rire> tu l'as bien entendu. Voilà. <rire> voilà. Il, va, il va être heureux lui. Hein. <rire> Il va être heureux, ce chien, en tout cas, là, si on lui laisse trois semaines au propriétaire pour prendre la décision. Mmh. Euh, OK, allez, okay là, là, on est dans, dans de l'extrême n'importe quoi. Là. Voilà, quest okay. ce que je veux dire. Okay. Puis, euh, comme ça, si tu avais un patron, un ou deux, allez, on va, avec ces personnes, ou chef, ou, ou leader avec qui tu as travaillé, francophone, qui pour toi est inspirant en tant que chef, en, en tant que patron d'une entreprise. Tu sais, tu te dis, ça, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui… Même si tu as pu travailler avec, tu ne travailles plus avec, mais tu dis, waouh, ça c'était quelqu'un qui était inspirant, et pourquoi bah, Francophone, c'est compliqué parce que je n'ai jamais travaillé en France, <rire> euh, à, à part Luca Demeo, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, donc lui, il est inspirant pour moi, parce que c'est pour ça que j'étais sur Renan, hein, c'est pour lui. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est clair, mais sinon, bah, en ayant travaillé dans la Silicon Valley, je n'ai jamais eu de, de patron francophone. Donc euh, euh, par contre, j'ai eu des gens inspirants. Euh, qui, qui était pas francophone mais que j'admire et que j'admire toujours. Alors c'était pas un patron mais c'était mon prof euh, de, en France euh, de Dia qui était à l'époque euh, prof Dia ça n'existait pas hein. C'était des premiers tous premiers profs Dia. Euh, jean gabriel Ganassia, c'est son nom. Il est toujours prof d'ailleurs à l'université de la Sorbonne à Paris. Euh, donc euh, donc lui c'est une personne inspirante. Euh, aux états unis euh, euh, c'est euh, Doug Engelbart, euh, qui n'était pas mon patron direct, mais qui était mon, mon voisin de bureau euh, à Stanford Research euh, dans les années 90, qui est le gars qui a inventé la souris, qui a inventé les Windows, qui a inventé, vraiment, qui a inventé à peu près toute l'informatique moderne dans les années 60. Euh, donc, si tu veux, quand tu as euh, 30 ans plus tard, le mec qui, est, qui, qui a fait ça à côté de toi dans ton bureau, c'est une source d'inspiration. Euh, voilà, donc... Euh, euh, patron, euh, bah, moi j'ai fait mes startups, tu vois, donc j'ai toujours été un peu mon patron, euh, et, et puis même dans les grosses boîtes après, euh, bah, évidemment j'ai eu Steve Jobs comme patron à un moment donné, euh, est un, il est un peu inspirant, ou pas, ça dépend, donc, euh, donc voilà, c'est difficile de, de parler d'un patron. Ok, il y a une question qui arrive, euh, est-ce que tu as déjà, ou quelles ont été les, les expériences t'ont le plus déçu aux états-unis, les expériences professionnelles. Bah, On peut parler d'Apple à ce moment euh, donc, euh, <rire> euh, Non, mais je veux dire, c'est une boîte extraordinaire pour plein de choses, mais en même temps, euh, c'était euh, surtout une fois que la euh, Steve Jobs est mort, parce que je suis arrivé au moment où, où Steve Jobs est mort, en fait. Euh, donc, euh, c'était euh, la, la, la culture d'entreprise était un peu. Euh, un peu à l'inverse de celle que moi, je voulais avoir. C'est-à-dire que c'était tout euh, du secret, euh, c'était tout... Euh, c'était très bizarre, quoi. Et puis, euh, c'était une dictature, euh, dans le sens où, où le chef est, est important. Euh, c'était la façon, quand je parlais de Steve Jobs, en disant que c'était bien et pas bien, euh, c'était quand même une dictature. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, il décide, il a raison, point. Euh, C'est un peu à l'inverse de ce que j'écrivais tout à l'heure, quand moi, je vais avec mes collaborateurs quelque part, je suis là pour les écouter, je suis là pour, pour m'en inspirer, je suis là pour leur donner la chance de, de, de, de m'écraser, presque, tu vois. Et, et donc, ce n'était pas du tout la culture d'Apple. Ok. Euh, autre question, qui, comment tu fais pour essayer de retenir tes collaborateurs dans tes équipes Ouais, c'est super facile. C'est encore une fois, c'est des projets. C'est juste leur donner l'opportunité de d'exploser, de de de s'épanouir, de de blossom, comme on dit, s'épanouir ça. Euh, ouais. Donc dans dans un euh, dans, dans des projets particuliers. Et donc c'est pas compliqué. Hein. Tu leur donnes les clés, tu leur donnes les les les euh, tout, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire euh, ce dont collectivement on est en train de rêver. Je parlais de rêver tout à l'heure. Ouais. Je veux pas trop rêver, mais euh, euh, mais, mais euh, pour que le rêve devienne réalité, tu leur donnes les moyens de le faire euh, et tu leur expliques surtout qu'ils sont capables de le faire. S'ils ne sont pas capables de le faire, tu peux les laisser partir, par contre. <rire> ouais, je, par... je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que je préfère utiliser le terme de fidéliser ses collaborateurs plus que de faire de la rétention, parce non. que les garder alors qu'ils veulent partir ou qu'on ne veut pas les garder, c'est peut-être pas toujours la, la, la merde. Des, des... Ah ben, c'est même euh, toxique. Question comme ça qui, qui me vient... Euh... Il reste encore quelques années à travailler sur, sur des tas de projets et autres. Est-ce qu'il y a un projet t'aimerais tu aimerais vraiment travailler là-dessus Tu dis « ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais vraiment quelque chose d'innovant. » Je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas si j'ai une, si une solution technique à ça, mais, euh, mais je sais qu'il faut qu'on sauve euh, les bêtises qu'on a fait avec la Terre aujourd'hui, d'accord Donc, euh, donc on est on, on est dans une période un peu compliquée pour euh, les générations qui viennent, et donc j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une chose pour pour faire en sorte qu'on euh, qu'on répare un peu les bêtises qu'on fait, qu a faites. Alors je pense pas comme Elon Musk qu'il faille aller ou, ou comme euh, comment il s'appelle Bezos qu'il faille aller sur Mars, tu vois, pour réparer ça et qu'on aille polluer quelque chose d'autre, euh, mais, mais je pense qu'il faut qu'on euh, qu'on trouve des solutions. Pour, pour mieux vivre et faire en sorte de réparer les bêtises, ici. Comme dit Alicia, il nous reste cinq minutes déjà. Et en fait, je pense que ce que tu viens de nous partager, je... oui, tu as raison, c'est comment euh, les entreprises aujourd'hui, euh, et puis en tout cas, nous, chez Patrimonierage, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur, c'est comment on peut avoir un engagement social et sociétal qui va perdurer après notre entreprise hein, parce qu'un jour notre entreprise s'arrêtera ou je ne sais pas où elle continuera mais en tout cas on... nous c'est sûr qu'on va s'arrêter un jour ou l'autre mais comment on peut avoir un impact euh, positif pour les générations futures parce qu'on euh, n'a peut-être pas bien compris que la terre elle ne nous appartenait pas même si on achetait un bout de terre à un moment elle ne nous appartient plus parce qu'on ne part pas mmh. avec euh, et, et peut-être aussi au niveau des entreprises je sais que l'engagement social et sociétal est de plus en plus important euh, on le voit aujourd'hui aussi, hein, parce que malheureusement, on pensait que des grandes guerres comme ce qu'on est en train de vivre, ça n'existerait plus, mais ça arrive quand même. Donc, c'est comment on peut faire que notre, notre environnement soit meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. Donc, euh, il y a un, un rôle social. Toi, au niveau de ton industrie, hein, qui, est, qui, est, qui reste quand même une industrie très virtuelle, même si tu as dit que eh, c'est une industrie virtuelle, mais qui s'adresse aux vrais gens, aux vraies personnes, j'ai aimé le fait que tu dises que tu es très terre à terre, c'est surprenant, ah, bah, quelqu'un qui a l'intelligence artificielle qui est très terre à terre. Ça serait quoi pour toi la, les choses qu'on devrait réellement changer aujourd'hui bah, Tu parlais d'impact, euh, donc on, parlait, on a parlé, j'ai parlé beaucoup d'impact positif à l'intérieur d'une entreprise il euh, y a l'impact négatif. Euh, sur euh, sur notre environnement comme tu as dit donc euh, il faut qu'on trouve des moyens de continuer je, je, je pense pas qu'il soit possible de faire de la décroissance d'accord donc la décroissance il y a des gens qui en parlent en disant bah il faut pour sauver le monde il faut il faut faire de la décroissance je crois que c'est très très très compliqué de faire de la décroissance d'expliquer à des gens qu'on va leur retirer des choses ça va être compliqué et donc je pense que ça c'est c'est c'est trop trop difficile tu vois bon quand tu vas leur expliquer tu peux remplacer de la viande par des par du soja bon peut-être tu vois que ça, c'est possible. Mais quand tu leur expliquais que tu vas retourner dans une grotte pour vivre comme le cro là, ça va être compliqué. Donc, euh, donc du coup, euh, je pense pas qu'on puisse faire de la décroissance, mais je pense qu'on qu peut faire de la, de la croissance responsable euh, et, et donc euh, trouver des moyens dans les industries, alors dans la mienne en particulier, celle que, dans laquelle je suis aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver des moyens d'avoir des voitures qui soient plus responsables, éco-responsables. Donc on parle des voitures électriques, il y a des problèmes avec les voitures électriques, mais est-ce que c'est mieux d'avoir des voitures électriques que des voitures au gaz à essence bah, Peut-être, certainement. Euh, encore une fois, il faut, il faut tout, tout comparer, tout comprendre, tout balancer. Euh, mais il faut choisir des choses à un moment donné et choisissons les trucs les plus responsables possibles. Donc ça, c'est important. Et puis après, euh, bah, trouvons d'autres... Euh, possibilités de mobilité, donc euh, le partage euh, enfin, des notions qu'on a pu oublier un peu dans des sociétés capitalistes euh, de base où euh, on était chacun pour soi, euh, bah, peut-être que bah, on voit ça avec euh, la, la, le partage des, des voitures des choses comme ça, quand tu vois qu'une voiture est à, à 90-95% euh, non utilisée euh, bah, c'est quand même bizarre, donc, euh, donc peut-être qu'on peut partager ces ressources un peu mieux donc euh, c'est des, euh, des, des choix des choix de société Hein, qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la société toute ensemble soit prête à faire ces choix-là. Et, et ça se résume en un mot qui est le même que celui que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est éducation. Une fois qu'on est éduqué sur les problèmes potentiels qu'on a, on va pouvoir ben, euh, faire ensemble ces changements et décider ensemble parce qu'à la fin, euh, on est quand même dans des systèmes démocratiques, euh, sauf dans certains pays euh, plutôt à l'Est euh, euh, et dans ces systèmes démocratiques on peut choisir ensemble, on peut décider ensemble les, les sociétés dans lesquelles on a envie de vivre eh bien, Luc, je te remercie beaucoup euh, merci pour le temps que tu nous as accordé parce que quand on a un poste comme le tien on est super débordé je, je l'imagine, alors merci pour euh, ces 45 minutes que tu nous as offerts merci pour tous ces bons conseils euh, bien sûr, on va te souhaiter plein de succès dans ce, dans ce nouveau poste où tu vas bientôt fêter tes un an. Et puis, bah, c'est sûr qu'on va te suivre de près. Encore merci pour les bons conseils que tu nous as donnés. Puis, au plaisir de te reparler peut-être sur un autre sujet. Un jour, on parlera peut-être d'intelligence artificielle ensemble. Qui sait Peut-être. Merci, Philippe. Merci à toi, Luc. Bonne journée. Et puis, ouais. euh, à très bientôt. Bye.